Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire merci à tous ceux qui n'ont pas dit bonjour. Bonjour à tous. Merci. Alors, pendant que vous ouvrez votre Bible dans l'Évangile de Jean chapitre 12, juste une couple d'annonces. De, de, de, de, je vous rappelle qu'on a toujours... Euh, le passeport pour le ciel, ça, ça j'en ai une grosse quantité. Ils ne sont pas là pour rester dans les boîtes. Ils sont là pour être distribués. Prenez-en et offrez-les. Lisez-les pour commencer pour vous-même, pour euh, bien le connaître. Et vous pouvez témoigner avec les gens. Euh, ouvrir les pages après pages, comme ça, ça va vous aider. C'est un outil. Euh, deuxième, j'ai un petit livre qui s'appelle « Jésus de Nazareth ». Euh, nous devons connaître Jésus. Il est le personnage central de notre foi qui est venu révéler le Père, accomplir le salut. Et euh, plus on connaît bien Jésus, avec des termes exacts « qui il est » tout ça, ça va. notre foi va vraiment grandir. On a, on a confiance dans notre témoignage. Et ce petit livret-là, je, je vous l'offre gratuitement. Vous entendez gratuitement, mais pas pour qu'il reste chez vous, pour que vous le lisiez et que vous le donniez à quelqu'un. Euh, C'est formidable. Et on a aussi les Bibles, OK, qu'on donne gratuitement. Alors, euh, une église, ça doit avoir, les Bibles doivent être euh, partout, hein? Alors, donc, quand vous témoignez, nous avons des, des choses que, euh, pour vous soutenir, ce sont des ressources qui sont à votre disposition. Alors, <coughs> Genèse, pas Genèse, mais Jean, chapitre 12. Euh, dans le contexte général, si on se souvient un peu, la semaine, il y a, oui, la semaine dernière, notre frère Yann nous a parlé du chapitre 11 où Jésus a ressuscité, qui? Qui? Lazare. Il a ressuscité des morts devant beaucoup de témoins qui étaient là. Ils l'ont vu sortir tout en paillé, là, et tout ça, là, et euh, de voir comment Jésus là, lui a redonné la vie, une belle qualité de vie. Bien sûr, plus tard, il est mort parce que la résurrection finale, elle est à venir. Mais euh, quand les Juifs euh, irréductibles... Les pharisiens, les prêtres, lorsqu'ils ont vu ça, eux qui ne sont pas capables de faire ça, aucun d'eux n'a été capable dans toute sa vie de ressusciter un mort miraculeusement. Ils n'ont jamais été capables de guérir quelqu'un miraculeusement. Ils n'ont jamais marché sur l'eau. Ils n'ont jamais rien fait de ce que Jésus a fait. Alors dans leur jalousie profonde, ils ont décidé de tuer Jésus. C'était leur seule option. S'ils ne croyaient pas en lui, il fallait qu'ils le tuent. Ils ne peuvent pas supporter indéfiniment de le voir les défier comme ça et de voir les foules aller de plus en plus vers lui. Alors, donc, ça c'est l'arrière-plan et euh, il y avait Caïphe, le souverain sacrificateur, qui était établi là par les Romains, parce qu'ils faisaient leur affaire, comme Yann nous a dit la semaine dernière. Et euh, <coughs> caïf en sa qualité de souverain sacrificateur, il avait fait une prophétie sans le penser, bien sûr, et euh, comme de quoi il vaut mieux qu'une seule personne meure euh, à la place de beaucoup, okay? à la place euh, de, du peuple. Et, euh, et là, on approche de la fête de Pâques, où Jésus devait offrir sa vie. C'est lui qui choisit son heure. Ce n'est ne, pas le Sanhédrin qui choisit l'heure de la mort de Jésus. C'est Jésus lui-même, le maître. Il vient pour affronter la mort. Il ne la subit pas comme quelqu'un comme nous, on la subit, parce que nous sommes impuissants contre la mort. Jésus est venu pour détruire la mort. D'accord? C'est très important de réaliser ça. Le Seigneur est venu comme le maître. Il a le pouvoir d'affronter la mort et de sortir de ses griffes quand il le veut. C'est comme ça que notre espérance est vivante, parce que notre Sauveur est beaucoup plus puissant que la mort. Et où est-ce que ça va se terminer la mort? À la fin? Où? La mort que, les, que les pasteurs ne parlent pas, ils connaissent la... Allez, allez, la mort, qu'est-ce qui arrive à la mort? À la fin? Eh, hey, comment? <rire> Oui, mais englouti. Donnez-moi les versets, Avez-vous les versets? Ah! Ah, comment? Le jugement dernier, le grand trône blanc, hein? qu'est-ce qui va arriver? « Tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans les livres de vie furent jetés dans les temps de feu, et le séjour des morts et la mort ils seront jetés également dans l'étang de feu. En un tout va être détruit complètement. La mort, qui pour aujourd'hui, c'est la plus grande puissance sur la terre, parce qu'une fois que quelqu'un meurt, il est fini. OK? On ne le voit plus. Mais la mort, en réalité, elle va se terminer dans l'étang de feu. Alors, le royaume de Dieu... Le Seigneur Jésus est venu pour commencer à l'établir dans les cœurs, les consciences, et dans l'avenir, euh, sur toute la terre et dans l'éternité. Alors, il a le pouvoir, donc quand il vient, Jésus ne fait pas pitié. Lorsqu'il affronte la mort, et, et c'est normal, il était prévu qu'il meure, et euh, il l'a fait, et il, a, il est sorti de là. Alors, là, la foule, avec cette approche de la fête de Pâques, elle était en pleine effervescence. La foule vient de partout, pas juste de Jérusalem, de, parce que c'est la fête qui vient de partout, même de d'autres pays. Et ils se demandaient si Jésus allait paraître à la fête et s'il si va faire euh, un autre miracle. Ce qui arrive, c'est que la foule, la foule... Euh, Parmi la grande foule, il y en avait un grand nombre qui avait été témoin de la résurrection de Lazare, de ce miracle que Jésus avait fait. Et qu'est-ce que eux faisaient Pensez-vous Ces témoins-là, ils faisaient quoi Mais oui, ils témoignaient. Ils parlaient à tout le monde. Un témoin témoigne. On est d'accord tu es témoin de Jésus? Oui. Tu es témoin de ce qu'il a, de, de qu a fait dans ta vie? Oui. Tu es témoin? On n'était pas là hein? Je, euh, historiquement pour le voir sur la croix. On a, on a cru sur le témoignage des apôtres et des Écritures. Et, mais l'Esprit de Dieu est vivant. Christ est vivant. Et quand on a cru en lui, il est venu en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé quand Christ est venu dans ta vie, mon frère, ma soeur? Ne me dis pas, il ne s'est rien passé. Mon ami, sinon, qu'est-ce qu'on a à dire au monde? On n'a pas juste un, un verset à leur montrer. Il y a une vie là. C'est pour ça qu'un témoignage, un témoin témoigne. Et cette foule-là témoignait, tout le monde disait aux autres, « Hé, hey, on l'a vu, on était là, on l'a vu. » Et, et, et ça, ça excitait la foule, malgré que les, les officiers du Sanhédrin ont décidé déjà de le tuer et qu'ils ont passé le mot à tout le monde pour que, s'il y en a qui savent où est-ce qu'il est, -ce qu il est ben, ils doivent le dénoncer euh, aux autorités afin qu'ils le mettent aux arrêts. Malgré cette intimidation-là, la foule avaient hâte de le voir, ils s'en fichaient de ce que les pharisiens ont dit, ce qu'ils ont entendu, là, de Jésus, en plus de tout le reste, ça fait trois ans, trois ans et demi, là, que Jésus a rempli Israël, et donc tout le monde n'avait qu'un nom, une question sur, sur les lèvres, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va venir? Alors, dans le chapitre 12, verset, dans les versets suivants, j'ai intitulé euh, ce chapitre-là « Jésus a été honoré » par trois témoignages. Le témoignage de Marie, le témoignage de la foule et par le témoignage de son Père, public. On va voir ça.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 de grand prix, <coughs>, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et le trésorier en plus, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours.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 à cause de lui, et croyait en Jésus. Juste la carte, euh, euh, je vais vous montrer un peu euh, où est Bethany. Bethany, elle est, vous voyez, Bethléem, Bethany et puis Jérusalem. Ils sont tous collés ensemble. Bethléem, c'est à, à peine euh, euh, 5-6 kilomètres à peu près de de Jérusalem, c'est pas très loin. Alors, Béthanie se trouve à être entre les deux, donc 2-3 kilomètres probablement de Jérusalem. Euh, c'est très proche. Là. Alors, ça se fait assez bien à pied. Donc, euh, les gens sont venus de Jérusalem à Béthanie, euh, tout d'abord pour consoler Marie, euh, consoler euh, et sa sœur. Et euh, à cause de la mort, mais finalement, ils ont été témoins de la résurrection. Et là, comme on fait un souper pour honorer, alors beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ont appris que Jésus était à Bethanie. Ils ne sont pas tous invités au repas, là. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais tous viennent parce qu'ils veulent voir Jésus. Je suis certain qu'on ferait la même chose, non peu importe les bobos qu'on a, si on sait que Jésus est en ville, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller et on va tasser le monde. Hein? On, va, on va tasser parce qu'on veut le voir. Et euh, alors, euh, voilà, ça, euh, je voulais vous situer géographiquement où, où Bethany se trouvait. Donc, six jours avant la Pâque, ce qui nous amène à peu près vers dimanche précédent, euh, le dimanche commence vers 6 heures samedi soir, alors, pour les Juifs, euh, les journées commencent non pas à minuit comme nous, mais à 6 heures, et ça va 24 heures comme ça. Et euh, euh, l'Évangile de Jean ne dit pas chez qui on était. C'est assez clair, hein? ça semble être une place où il y a beaucoup de monde qui peut venir, mais Matthieu et Marc ajoutent un petit détail qu'on était chez Simon le lépreux. C'est probablement un homme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses décrites de Simon le lépreux, qui devait être lépreux, Christ l'aurait guéri, et euh, le voilà maintenant, cet homme-là ouvre sa maison, il veut célébrer et il veut euh, euh, faire plaisir à tout le monde. Et on apprend un petit détail, Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait, Marthe La belle Marthe. Hein? Lorsque Jésus, voilà, elle servait. J'aime aime ça. Tu sais, elle servait. Écoute, elle était le chef de famille, à peu près, d'après les données qu'on peut voir. là, tu sais, Elle était la, la personne forte dans la famille. Et Marie est un peu contemplative, je vais le dire comme ça, parce que Marie certainement servait aussi. Les deux sont servantes du Seigneur. Mais elles, sont, elles ont deux caractères, deux personnalités un peu différentes. Marie, elle euh, est contemplative, euh, quand Jésus arrive à la maison, elle lâche tout, et puis elle s'en va au pied de Jésus, puis elle, juste, elle veut juste entendre les mots qui sortent de la bouche de Jésus parce qu'elle l'aime. Non, mais elle l'aime. Elle aime Jésus. Et elle veut être dans sa présence, elle ne veut pas manquer une minute Juste de le regarder, puis de l'entendre. Marie, elle aime Jésus autant que Marie. Mais c'est une femme de devoir aussi, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui fasse à manger, non? Oui ou non? C'est pas Marie qui va le faire. Alors, qui? Jésus ne le fera pas non plus. Puis il ne fera pas un miracle pour faire apparaître un repas. Normalement, dans les, dans les choses courantes de la vie, le Seigneur suit le courant de, de la vie, là. Mais Marie servait, mais elle est un petit peu jalouse de voir sa sœur qui, qui est tout le temps retirée. Alors, mais ce n'est pas un défaut, même si le Seigneur la reprend un peu en lui disant, euh, « Elle a choisi la bonne part. » Il y a quand même un ordre de priorité. La personne de Christ est là. C'était plus important que, mettons, le service rendu dans cette... Mais, mais Marie et Marthe, toutes les deux, sont un modèle de foi, d'adoration, de service. Nous devons avoir ces deux tendances en nous. Aimer Dieu de tout notre cœur, de chercher à l'adorer, à prendre conscience de qui il est, selon, non pas l'imagination, mais selon la révélation qu'il donne de lui-même. Et à saisir par la foi. Le Dieu qui est lumière, Dieu qui est saint, saint dans tout son être. Il n'y a pas de variation en Dieu. Il n'y a pas les hauts et les bas. Il est toujours au top, toujours à son maximum. Les vertus sont toujours pures, toujours puissantes. Il n'y a pas de faiblesse en Dieu comme en nous. Et je contemple Dieu dans son être. Et je le sers avec le fruit de mes lèvres qui confesse son nom. Je trouve mon plaisir en Dieu, parce que Dieu est plaisant. La plus grande beauté qu'il puisse exister, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de beauté plus grande. Est-ce que tu le crois? Il n'y a pas d'autre beauté qui ne vienne pas de Dieu. La beauté des visages, des beaux visages humains, une variété sans fin, c'est Dieu qui l'a imaginé. Les fleurs sont toutes dans toutes leurs c'est Dieu qui l'a imaginé. Mais tu as aussi cette, cette, ce modèle de service, de donner notre vie pour les autres. Marie, Marthe voulait voir les autres heureux. Et elle se donne de la peine, puis elle le fait avec joie, parce qu'elle aime les gens qu'elle sert. S'il ne les aimait pas, là, ce n'est plus du service. Là. Le service, c'est celui de l'amour. L'amour sert. Donc, ce sont deux caractéristiques, pas, pas seulement, mais deux caractéristiques fondamentales de l'identité d'un vrai chrétien. Qui dit, qui affirme qu'il est en relation avec Dieu. Le service. Il, il adore Dieu en servant et en le contemplant. Alors, donc, euh, Marie, ce qu'on apprend, c'est que durant la, la fête, habituellement, lorsqu'on a un invité de marque, on va aller lui mettre quelques gouttes de parfum sur sa tête, une marque d'honneur. Mais là, Marie, Matthieu et Marc... Eux disent que une femme est venue, ils ne la nomment pas. Une femme est venue et elle a mis, elle a versé, l'expression employée, elle a versé du parfum sur la tête de Jésus. Alors, imaginez, si elle en avait mis beaucoup, ça doit, comme on dit, déglutiner, puis tomber sur ses vêtements et tout ça. Bon. Mais Matthieu et Marc ne spécifient pas que Marie, d'abord que c'était Marie, deuxièmement, qu'elle s'est occupée de ses pieds. Normalement, c'est le serviteur à l'entrée du serviteur des serviteurs qui va laver les pieds des invités. à un moment donné, l'eau n'est pas toujours pure, là, tu sais, veut dire, toujours propre, propre, propre, là. Mais on lave les pieds et on les essuie avec un chiffon quelconque. Marie, dans son débordement d'amour, de reconnaissance, parce qu'il a ressuscité son frère qu'elle aime, elle est au maximum et elle veut honorer Jésus. D'une manière, d'une manière à la mesure de ce qu'elle ressent pour Jésus. Et elle a pensé à cette bouteille qui n'avait pas encore été ouverte. Donc, elle était là probablement pour toute sa vie. Il y en a, il y en a assez là, parce que tu mets une goutte à la fois, parce qu'elle coûte cher. Hein? Une goutte à la fois, elle en a assez, en a assez pour toute sa, toute sa vie. Mais là, là, elle pense à ça. Elle ne pense pas faire à manger. Elle ne pense pas, c'est quoi ça, faire à manger? Ce pas comme ça que je vais l'honorer. Elle va chercher la bouteille. Elle la débouche. Et elle en met un petit peu, probablement, sur la tête de Jésus. Mais ensuite, ça ne finit pas là. Elle va vers les pieds de Jésus. Elle vide son pot. Ce n'est pas quelques gouttes, c'est un bain de pieds. Dans un parfum extrêmement cher, dont les produits viennent de l'Inde, elle lave les pieds de Jésus avec du parfum. Elle n'a pas de linge autour d'elle. Elle n'utilise pas le pan de sa robe pour essuyer. Elle a une belle chevelure et elle prend les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux. Tu vois, tu sens? Pour elle, il n'y a pas d'humiliation là. Elle aime Jésus. Elle est en train de l'honorer, de le considérer comme étant digne, digne de recevoir cet acte d'adoration envers lui. Et il vaut la peine, cette bouteille-là, elle n'a pas trop de valeur pour Jésus. C'est la plus grande valeur matérielle qu'elle a, à le juge digne pour laver ses pieds. Alors, c'est sûr pour les orgueilleux autour, euh, Judas en, en tête, qui, qui se scandalise de ça et il prétend qu'on aurait pu vendre ça pour 300 deniers, ça fait presque toute l'année euh, comme salaire, et, euh, et d'aider les pauvres avec cet argent-là. Est-ce que c'est vrai qu'il aurait fait ça? Aurait, nous, comme chrétiens, on nous pourrait dire, hey, si vous dites, même Judas a des bons sentiments. C'est vrai, on aurait pu donner ça. Il pense aux pauvres. Ben, oh, mais il pense aux pauvres. Il ne pense pas aux pauvres. Il pense à lui-même. Une fois que l'argent est dans ses mains, il ne la lâche pas. Il ne va pas donner un centime pour les pauvres si ce n'est pas l'apparence. Mais est-ce que, qu'est-ce que ça dit à toi personnellement, cet honneur que Marie a fait à Jésus? Est-ce que, es, est que tu aimerais honorer Jésus de cette manière-là? De le juger digne des plus grandes offrandes, par exemple. Il est écrit « Offrez vos corps » comme un sacrifice vivant. « Offre ton corps au service de Dieu. » Ça, c'est agréable à Dieu. Il dit d'offrir, Paul, il veut offrir à Dieu, je le dis souvent, des âmes sauvées. Il veut les offrir à Dieu. Avons-nous cette... ce soupir, cette inspiration d'honorer le Seigneur par la conversion d'une nouvelle personne parce qu'il a donné sa vie pour elle. Et pour lui, c'est extrêmement précieux. Il n'a pas donné sa vie pour la terre, pour l'environnement. Il n'a pas donné sa vie pour rien d'autre que pour sauver un peuple qui lui appartient. Le fruit des lèvres. Bien sûr que aider les pauvres, c'est une manière d'honorer le Seigneur. Parce que le pauvre, là, il est créé à l'image de Dieu, avant tout. Avant d'être pauvre, il est un homme, il est une femme. Peu importe la condition sociale, avant toute chose, ce que Christ voit... C'est un être humain créé à l'image de Dieu, et il a toute sa valeur ainsi. Comment on peut honorer le Seigneur Jésus? Par une manière semblable à celle de Marie. La deuxième manière par lequel Jésus a été honoré, c'est par le témoignage de la foule. Au verset 12, euh, on apprend, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui. Ils prirent des branches de palmiers. Ils ont juste entendu dire qu'il s'en va à Jérusalem, avec, mais avec tout ce qu'ils ont entendu de lui, ils étaient, pour la majorité, convaincus que Jésus était le Messie, le roi d'Israël. Alors, ils s'en vont devant de lui en criant Hosanna Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël.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 ça signifie Jésus, euh, non, ça signifie Sauve, de grâce, sauve. Regardez le psaume 118, euh, euh, s'il vous plaît. Alors, je vais vous lire si vous n'allez pas là. Le psaume 118 est au verset, donnez-moi une seconde, euh, verset 25 et 26. 118, « Ô Éternel, accorde le salut aux Anna. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-le jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. » C'est tout le psaume 118, mon ami, est inspirant. Nous remue et dans ce psaume-là de louange envers Dieu, il y a cet appel. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et voilà, cette parole-là, elle est en train d'être de, de, appliquée par la foule à Jésus, le Messie, le roi d'Israël. Vous savez, dans tout ce que les gens peuvent dire de Jésus, il y a des termes explicites qui identifient Jésus, le Messie, le roi d'Israël. Le fils de David. Le fils de David, lui qui va régner sur le trône de David, son père. Il est de la lignée de David et Dieu a fait des promesses à David qu'il ne manquerait pas d'un de, de, de descendant, d'un successeur. Et nous savons qu'humainement parlant, il a manqué, mais en bout de ligne, Jésus va accomplir cette promesse que Dieu a fait à David, et quand est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce qu'il va accomplir cette prophétie-là qu'il va régner sur Israël, pas seulement sur l'Église, mais sur Israël comme nation? Eh bien, dans Matthieu 23 et 39, Jésus, il a dit à, à Israël, aux Juifs, qui, qui avaient déjà, l'avait déjà acclamé, puis il avait déjà crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » dans le chapitre 21. Mais là, on est, on est rendu au chapitre 23, les événements continuent, Les Juifs ne croient pas en lui. Et là, Jésus leur dit, euh, euh, chapitre 23, 25 ici, 23, verset 38. Jésus dit, lorsqu'il leur dit « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et Jésus pleurait sur Jérusalem et il finit par leur dire, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, Jésus ne réfère pas à l'acclamation de la foule qu'on vient de lui faire. C'est un événement à venir. Vous ne me verrez plus avant que vous allez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que les Juifs, comme le reste qui va se convertir, Selon Zacharie et d'autres prophètes, c'est quand? Au retour de Jésus. Quand il reviendra, les Juifs vont pleurer, ceux qui vont se convertir à lui à ce moment-là. Il y a toujours des Juifs qui se convertissent petit à petit, là, mais ça va être le reste de la nation comme peuple qui va se convertir à son à son Messie. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont l'acclamer non bien plus que la première fois, mais vraiment comme leur Dieu et comme leur Sauveur. C'est un événement à venir, donc il a une application future. Et en disant « roi d'Israël », Déjà au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, rappelez-vous, la foule qui a mangé, qui a vu la multiplication des pains, ce miracle-là, il voulait le prendre et l'établir quasiment par la force, le roi d'Israël. Mais ce roi d'Israël n'est pas établi par le peuple, mais par Dieu lui-même. Et, euh, et Jésus euh, s'était sauvé des autres. là. Et ce qu'on a vu à la fin du chapitre 6, cette foule-là, qui avait cru que Jésus était le prophète qui doit venir, donc le Messie, le fils de David, enfin, tous les, les, les noms qui sont donnés euh, au Messie, euh, ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné Jésus. On pensait qu'ils étaient des croyants, mais ils étaient des croyants superficiels à leur manière, selon leurs attentes à eux, et non pas selon les promesses de Dieu. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé devant le procès chez Pilate? Un des arguments que Pilate, un païen, un idolâtre, un homme méchant, très dur, dans, dans sa gouvernance, d'après ce qu'on on apprend de lui dans l'histoire. Et euh, il a dit, cest vrai que tu es le roi d'Israël? Mm. Je lui dis, mais qui te l'a dit? Tu le dis de toi-même, ou est-ce que tu le dis, ou, ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Et finalement, il lui dit, « Je suis roi. » Pilate a cru, Jésus, que Jésus était roi. Et, roi d'Israël, il l'a cru. Un païen, les souverains sacrificateurs qui connaissent leur Bible sur le, sur le bout de leurs doigts, n'ont pas cru, malgré les miracles sans fin qu'il a fait devant eux. Pilate n'a pas encore vu aucun miracle en Jésus, mais uniquement dans son contact avec lui, comme prisonnier, et de voir comment Jésus lui parle et des fois garde le silence. <rire> Pilate croit que Jésus est le roi d'Israël. Et il a affronté la foule lorsque tout le monde criait. Crucifie-le! Crucifie-le! Oui, mais qu'est-ce que je vais faire de votre roi? En, en public, là. Qu'est-ce que je vais faire de votre roi? On n'a pas d'autre roi que César. Hypocrite! Le peuple de Dieu dit, non, on n'a pas d'autre roi que César. Ça fait penser déjà du temps de Samuel, lorsqu'ils ont dit à Samuel, « Donne-nous un roi comme les autres nations. On veut être comme les autres. On ne veut pas que ce soit Dieu qui nous gouverne. Jusque-là, c'est Dieu qui, qui gouvernait Israël. Et là, ici encore, ils ne veulent pas que Jésus règne. Sur eux. On n'a pas d'autre roi que César. Et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'allais dire Notre ami Pilate. Il n'est pas notre ami parce que il n'a pas agi non plus en ami. Juste, il avait, le, il avait le pouvoir de libérer Jésus, le pouvoir et le devoir selon la justice. Parce qu'il avait, il dit, je ne trouve rien contre lui. Il y a aucun crime. Je ne pas, je peux pas le tuer comme ça. Franchement, pour vous faire plaisir. Bien, il a fini par le faire pour leur faire plaisir. Et il a mis la pancarte. Au-dessus de la tête de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a écrit dessus? Des Celui-ci est le roi des Juifs. Tiens-toi. Est-ce qu'il a cru ce que Jésus a dit? Ou il ne l'a pas cru? Il a -il cru? Je ne comprends pas votre hésitation. Mais il pas dit du non, mais est-ce qu'il a cru? que Jésus était le roi d'Israël. Mon ami, que veux-tu de plus Témoignage public. Il se confronte au ridicule, à, à, à l'hostilité, puis il leur dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire avec votre roi ?» Il était conscient que Jésus était le roi d'Israël. Sur le fait, peut-être pas le sien, il n'est pas juif, il n'est pas dans cette dynamique-là, mais tu peux voir la force de persuasion que Jésus avait, même sans faire de miracle. Dans la peau d'un prisonnier livré, point et main lié, devant un homme qui a le pouvoir de le faire mourir ou vivre. Mais Jésus lui dit, même ce pouvoir-là, si tu l'as, c'est parce que c'est mon Père qui te le donne. Ne te vante pas trop. Alors moi, je peux faire ce que je veux avec toi. J'ai juste un mot à dire, puis douze légions d'anges vont venir se battre pour moi. Que vas-tu faire avec ta petite armée? J'ai juste besoin d'un ange, puis il va vous décimer. Je ne suis pas venu ici pour m'en sortir. Je ne veux pas m'en sortir. Je veux affronter la mort. Et je veux te sauver, Pilate. Je le fais pour toi aussi. Là. Tu ne comprends pas, mais c'est ça qui va arriver. Alors, les quatre évangélistes mentionnent ce fait. Euh, les témoignages de la foule et le fait que Jésus est le roi d'Israël. Et finalement, la troisième, troisième façon par laquelle Christ a été honoré, c'est par le témoignage de son Père. Euh, dans le verset euh, 16, je crois, non, un peu plus loin, 10, euh, 20, quelques Grecs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 qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi ce sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai?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 se fasse entendre de la part de son Père, Jésus, donc, il dit quelque chose d'extrêmement important. Parce que là, maintenant, ce sont des Grecs, ce ne sont pas seulement des Juifs, mais des Grecs craignant Dieu, qui veulent voir Jésus. Et là, il frappe à la porte, bien sûr, il, il, il passe par les disciples pour arriver à Jésus. Et nous savons que Jésus... Ce qu'il va faire à la croix, ce n'est pas seulement pour le salut des Juifs, mais il commence par les Juifs qui ont reçu les promesses et tout ça, qui étaient le peuple de Dieu. Mais ensuite, son Évangile, son salut, allait être proclamé à toutes les nations. Or, ça, ce n'était pas nouveau pour la parole prophétique de Dieu. Parce qu'à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, euh, la proclamation du salut de Dieu vers toutes les nations, il était déjà annoncé, prophétisé. Alors là, Jésus, va, il vient pour le réaliser. Et donc, la présence de ces païens-là, de ces grecs, alors là, Jésus a senti comme de quoi « waouh, l'heure est, est, est très, très, très proche ». Et euh, donc, vous vous souvenez fois, l'heure n'était pas venue, l'heure n'était pas venue, l'heure n'était pas venue. Mais maintenant, l'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Une référence à sa mort. Dans d'autres textes, une expression comme ça se réfère à sa résurrection ou encore à sa montée. Euh, au ciel, mais ici le contexte nous amène à la compréhension que Jésus est en train de parler de sa mort, euh, puisque le verset 24 :« En vérité, en vérité, je vous dis, si le grain de blé euh, qui est tombé en terre ne meurt. » Vous avez des jardins Vous avez semé euh, cet été ou quelque part hein? Et puis, vous avez mis des semences, hein? Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec votre semence? Une semence de tomate. Est-ce que ça donnait une tomate? Combien? Beaucoup de tomates. Hein? Un grain de, de blé donne beaucoup de blé. Mais il faut que le grain... « Mais c'est dans la nature des choses telles que Dieu l'a créée, Toutes les espèces se multiplient. Dans le grain, tout est inclus. Le fruit est inclus dans le grain. C'est inséparable, dans le sens qu'ils vont ensemble. Alors, mais pour que tout ce qui est inclus dans le grain paraisse, il faut que le grain meure. Et la multiplication. Jésus, il est venu comme le nouvel homme. Le nouveau type, le nouveau modèle de la nouvelle race humaine que Dieu va créer. Et si Jésus retourne au ciel comme ça, il reste seul de son espèce. N'est-ce pas? Oui? Non? Il ne peut pas... Il n'y a pas de peuple. Il évite la mort, il veut juste ça, et puis de remonter au ciel, comme il s'est incarné, hein? Mais il ne s'est pas incarné en devenant un modèle, en devenant un grain uniquement pour retourner au ciel tout seul. Il y a toute une famille qu'il veut avoir. Et pour ça, il faut que le grain qui est Jésus, meure. C'est une illustration, bien sûr. Hein? Il fallait qu'il meure afin de rendre possible notre salut et que nous-mêmes, nous, euh, nous existions pour devenir de la même espèce que lui. C'est pour ça que le corps qu'on recevra, c'est un corps semblable au sien. Un corps semblable au sien. Et nous portons son caractère, nous portons ses vertus, Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, le Père forme le caractère de son Fils en chacun de nous. Il est capable de faire ça. Nous avons notre propre identité, mais... La, la variété dans la différence des caractères et tout ça, elle se fait dans les vertus. C'est toutes les vertus, il n'y a pas de défaut en Christ, et nous sommes destinés à aimer comme il aime, à être saint comme il est saint, à être juste comme il est juste, à être compatissant comme il est compatissant. Il sait comment faire, pas vrai pour s'exprimer lui-même à travers notre personnalité, à travers nous, chacun de nous. Il est le grain qui nous fait vivre. Nous venons de lui. Et Jésus dit à ses disciples que si nous-mêmes, on est égoïste, on va rester tout seul. Mais si nous donnons notre vie pour les frères, si nous servons comme lui a servi, comme il a donné sa vie, que ses disciples donnent leur vie. Quelle est la différence, s'il y en a une, entre donner de son temps à quelqu'un ou à l'Église ou à et donner sa vie. Est-ce qu'il y a une nuance C'est une partie. Le temps est une partie de notre vie. Donc, en disant je donne mon temps, c'est une autre façon de dire je donne une partie de ma vie. Je donne ma vie. C'est ta femme. Hein? C'est ta femme. C'est bien. <rires> Daniel Est-ce que je peux amener Donc, souvent, c'est plus facile de donner sa vie que 20 ou 10, que de l'institut. OK. On va réfléchir là-dessus. Moi, Daniel? Il y a un, un beau 10, ici. Euh, quand tu donnes un 10, je me souviens toujours de cette illustration de M. Galvique, il dit 100. Ça représente mon travail, ça représente mes études, ça représente l'éducation de mes parents, ça représente les souleurs, ça représente beaucoup de souffrance. Okay? C'est une partie de ma vie. Quand nous donnons, nous donnons. Mais est-ce que c'est possible de donner superficiellement ou artificiellement juste pour l'apparence? Oui. Je peux le faire, une partie de même, mais je viens le gaspiller. C'est un gaspille, si je le donne sans le motif de bonté qui doit motiver ça, le don. La même chose pour quand nous donnons au Seigneur, ce qu'on appelle notre offrande, on la donne. Mais j'aimerais quand même vous proposer l'idée que nous donnons notre vie. Dieu s'intéresse à nous, pas à notre argent, pas à notre temps en soi, tu sais, mais à notre vie. Et notre vie peut s'exprimer par donner mon temps, donner mon argent, donner un service, tantôt on va nettoyer autour, de, autour du bâtiment. Nous nous donnons. Nous, euh, nous donnons de nous-mêmes. De nous-mêmes. Et ainsi, nous portons du fruit. Les autres qui reçoivent ça sont heureux, sont bénis. À leur tour, ils vont répéter la même chose. Et comme ça, on s'influence les uns les autres dans le caractère de Christ, notre Seigneur. Et nous devenons collectivement, tu vois, une démonstration de sa présence au milieu de nous. Amen. Que Dieu nous aide à l'honorer à la manière de Marie. Contemplation, l'adoration, l'offrande de nous-mêmes, entre nous et lui, vraiment. Marie, quand elle le faisait, ne pensait pas à personne d'autre. Deuxièmement, à l'acclamer en public, à rendre témoignage de lui. Ne pas avoir peur, gêner, pas de timidité. Que le Seigneur nous libère. Va auprès du Seigneur pour qu'il te libère, afin que tu puisses témoigner Témoigner, ce n'est pas juste une petite affaire comme ça. C'est l'expression de mon service, de mon adoration envers lui. C'est une façon de le faire. Et aussi, prenons conscience du témoignage du Père qu'il rend à son Fils. À trois reprises, le Père parle directement à son Fils devant les, euh, les témoins. Alors, comment est-ce que nous pouvons le faire? Personnellement, en famille en Église, que ce soit l'objet de nos prières. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Wow, Seigneur, ton, ton exemple, ton enseignement est une profondeur magnifique. Merci de, de nous aider à te connaître et à nous donner comme tu t'es donné car nous désirons porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Amen.